Bonjour à tous, peut-être que vous reconnaissez la tour de la radio-télévision suisse à Genève. En fait, c'est une énorme illusion d'optique parce qu'en fonction de comment on regarde, on va avoir l'impression que les droites vont se croiser ou qu'elles sont pas droites du tout et qu'elles sont des courbes. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une illusion d'optique comme on va le voir à la fin. On va commencer par la définition d'une droite. Une droite, c'est un ensemble de points infinis et alignés. Donc Deux points suffisent pour définir une droite. Ainsi, la droite AB avec des parenthèses et la droite passant par les points A et B. Une autre façon de décrire cette droite, c'est d'utiliser une lettre minuscule entre parenthèses. Donc J'ai appelé cette droite D avec des parenthèses, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Une demi-droite, c'est une portion de droite limitée par un point. On la note avec un crochet au point limite et une parenthèse de l'autre côté. Donc par exemple, la demi-droite AB qui commence en A, on va la noter ainsi un crochet en A et une parenthèse en B, et c'est la portion rouge de la droite. Donc elle commence en A et va à l'infini en B. On peut exclure le point de la demi-droite. Par exemple, sur la demi-droite AB, on peut dire A ne fait pas partie de cette partie-là, de, de cette demi-droite. Alors le crochet va vers l'extérieur. Par exemple, crochet extérieur A, B, parenthèse fermante, c'est la même portion que tout à l'heure en rouge, sans le point A. Il est exclu de cette demi-droite. Un segment est une portion de droite délimitée par deux points. Donc, on va noter entre crochets. Le segment AB, avec des crochets, c'est le segment, la partie de la droite qui est entre A et B, tout simplement. Tout comme pour les demi-droites, on peut exclure des points. Donc le segment AB avec les crochets vers l'extérieur, c'est la même partie de droite, mais sans les points A et B. Tous les points qui sont en, entre A et B, mais pas A et ni B. On va maintenant voir comment tracer des droites perpendiculaires. Donc Tout simplement, on peut utiliser une équerre sur la partie gauche de la droite, un rapporteur en utilisant les traits qui sont à 90 degrés, qui passe par le zéro du rapporteur, ou les traits noirs d'une règle transparente. Alors bien sûr, si on est très précis, qu'on fait des traits très fins pour cette dernière technique, sinon on risque de ne pas être vraiment à 90 degrés, pas être exactement perpendiculaire. En ce qui me concerne, j'ai toujours tracé de cette façon-là, et j'avais de très bons résultats, aussi bons qu'avec une équerre ou un rapporteur. Mais entraînez-vous et regardez si pour vous ça fonctionne. Sinon, utilisez une équerre ou un rapporteur. Comment on va tracer des parallèles Une première façon de faire, c'est de coulisser une équerre le long d'une règle. On place l'équerre, on met la règle perpendiculaire à la droite grâce à l'équerre, et enfin on coulisse l'équerre jusqu'au point où on veut tracer la parallèle. Il ne nous reste plus qu'à tracer la parallèle. Une autre façon de tracer une parallèle, c'est de mesurer un écart perpendiculaire grâce à notre règle. Par exemple, on va se mettre à 3 cm, on va mettre un premier point. Plus loin, on va remettre un deuxième point à 3 cm, un troisième point à 3 cm, un quatrième point à 3 cm. Si on l'a bien fait, ces quatre points sont bien alignés. On trace, on a une parallèle. Donc entraînez-vous et regardez si vous arrivez à être assez précis avec cette technique. Si ce n'est pas le cas, contentez-vous de la technique avec l'équerre. En traçant des traits, on se rend compte c'est que des droites et qu'elles sont toutes parallèles. L'effet d'optique vient de l'écartement des fenêtres qui trompe notre cerveau. C'est dingue hein Donc sachez tracer des parallèles et n'oubliez pas d'allumer votre cerveau.